Alors, ta question résonne euh, évidemment doute de soi. Je m'emmêle les pinceaux, ça me dit. Pourquoi est-ce que tu t'emmêles les pinceaux Parce que. Euh, alors, derrière ce côté, je me sens inadapté, je me sens inadapté pardon. il y a un, une sorte de vibration de, de trésor caché. De Je refuse parce que mes parents m'ont euh, limité et pourquoi tes parents t'ont limité, et pourquoi tu as pris l'éducation de tes parents comme étant quelque chose qui nie ta valeur. Euh, parce qu'il vaut mieux rester caché. Pourquoi il vaut mieux rester caché Pour... Euh, voir que je suis incomplet, donc je retombe bien sur, euh, sur ce que tu me disais, mais il y a un truc qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que tu veux rester indépendante. Parce que pour toi, la définition de l'indépendance est... est dans le genre euh, « me couper de la société et me couper des autres ». Et pour toi, l'indépendance est, euh, est en place centrale dans ta vie. Donc, tu préfères ne pas réussir plutôt que de manquer d'indépendance. Donc, toute cette thématique de... Euh... D'être inadapté en société, que la nature t'apaise, etc. Et tout ce jeu de ping-pong que tu fais avec toi-même a pour base, en fait, tu joues sur le terrain un jeu de l'indépendance, de la liberté, de l'autonomie. Euh, donc, ça peut être une piste consciente pour toi. Ah. <coughs> donc, si je vois l'indépendance et que je renvoie ça dans mon groupe, ouais, ça c'est bon. Euh... vaut mieux être seul que mal accompagné, ça tirait bien. Alors, pourquoi tu tournes autour de cette indépendance Pourquoi est-ce que, pour toi, l'indépendance est réellement en place centrale Pour être sûr que les autres ne vont pas t'attaquer. Pour être sûr qu'il y a une échappatoire de possible. Et pour toi, l'échappatoire de possible, c'est être seul. C'est mettre une barrière entre toi et les autres. C'est toujours te protéger. Donc, tu es sur un système de survie qui te surprotège comme une mère pourrait être euh, une mère surprotectrice. C'est un peu l'idée que me renvoie ta structure. Et donc, le côté, Alors, le côté inadapté en société sous-tend ça, est sous-tendu par ça. Euh... Donc, oui, ok. Donc, c'est pas parce que tu te sens bien en pleine nature qu'il faut en faire un métier. Euh. Peut-être derrière, ça me renvoie que tu as des ressources à aller voir avec la nature, donc avec le végétal, le minéral, les animaux, peu importe ce qui t'appelle en forêt, mais que toi tu fuis, tu, tu, tu, le concept, tu, pardon, tu le conceptualises comme étant un métier à, à faire parce que ça te permet de fuir. Donc le côté inadapté en société et je me sens bien en nature sont deux systèmes totalement différents. Euh, ouais, voilà donc là je t'en fais progressivement hein, la cartographie euh, côté nature il y a le côté chamanisme qui sous-tend euh, côté sorcière en tout cas la thématique de me comprendre moi-même à travers les énergies voilà comment je pourrais, euh, je pourrais euh, exprimer ça et donc euh, qu'est-ce que ça dit pour le groupe du coup je me laisse faire dans la vie. Je me laisse avant tout engloutir par le désir des autres. Donc c'est nous contre la société. Et euh, on se pense être une victime, un pauvre, un pauvre agneau devant, euh, devant euh, le tsunami du siècle. On se pense indépendant. On se pense euh, pas, assez, euh, pas assez fort pour euh, aller sur le devant de la scène. Euh, ouais Donc on est sur le thème, ce soir, de l'autonomie. On est sur le thème de euh, « de je m'en fiche, je ferai ce que je veux », donc un peu, la, le, le <rire> un peu le thème du « sale gosse » aussi. C'est un peu le thème du « sale gosse » ce soir. Euh, Sale gosse, parce qu'on est encore dépendant de plein de trucs et on fait semblant d'être euh, autonome. Donc c'est notre rapport à l'autonomie qu'on va avoir. Ouais. Euh, l'autonomie par rapport à la société. Euh, vivre pour moi n'est pas possible parce que euh, c'est un jeu de piste sans, sans fin. Je joue à cache-cache avec le loup que j'ai moi-même créé. Ou plutôt j'ai oublié que j'étais le loup qui me poursuivait et je suis à la fois le bourreau et la victime de ma vie. Euh, donc plus que l'autonomie, je dirais que ce soir on est sur une question de euh, d'auto sabotage. Ouais, dit comme ça ça résonne beaucoup plus. Auto sabotage donc. Merci pour ta question Marie.